Les gens, voilà. voilà, voilà, bonjour, bonjour aux personnes déjà connectées sur le, le webinaire La place des, des, des REL dans les formations labellisées de la conférence au Global Francophone. J'espère Je, que vous nous entendez et peut-être même vous nous voyez. Bonjour Pascal Romand. Que tu as déjà déposé un premier message sur le chat. Alors peut-être un certain nombre d'entre vous étaient, ont assisté à la séance d'ouverture et la bascule d'un webinaire vers un autre webinaire prend quelques secondes. Donc même si l'horaire formel de démarrage de cette séquence était 11h30, on va, on va peut-être passer une ou deux minutes à... à à permettre aux uns et aux autres de se connecter. On va voir que la liste des participants devrait, euh, devrait je, je le pense, je l'espère, euh, se euh, peupler de nouveaux entrants. Alors, euh, avant peut-être même de, de nous présenter, je, je voudrais peut-être dire un mot en, en espérant. Alors, si vous avez un souci euh, ou si vous avez des questions, donc vous voyez que dans l'interface que, que vous avez ouvert, en haut à droite, il y a un, un chat, dont je pense qu'il n'est pas nécessaire de commenter hein, le fonctionnement du chat. Euh, vous avez une, euh, également une option questions. Donc si vous avez des questions à poser pendant le déroulé de, de cette séance, ne les posez pas dans le chat, mais posez-les plutôt dans euh, le la rubrique questions qui sera plus facile pour nous à suivre. Voilà, si jamais vous avez une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Ce n'est pas, je crois, une volonté de notre part, hein, ni à Jacques, ni à moi-même. Et simplement, probablement, nous l'aurons raté. <rire> voilà, donc n'hésitez pas à la reposer. Voilà, on ne va pas poser de sondage. Et sur le, euh, le, la dernière option, participant, vous pouvez voir des, euh, des gens qui arrivent donc pour l'instant nous sommes 15 connectés donc normalement j'attends nous attendons un peu plus un peu plus de, de participants mais voilà alors donc euh, voilà 16 euh, donc on va tranquillement faire euh, le l'introduction de, de cette séance euh, peut-être, euh, peut Jacques, est-ce qu'il est temps de, de nous présenter ou est-ce qu'on attend encore une ou deux minutes ah, Laissons encore une ou deux minutes, peut-être. Oui, je crois que les, les gens vont continuer à, à arriver. Ce n'est pas si euh, facile de comprendre le fonctionnement de, de, cette, euh, de cette conférence. Je vois que Romuald Ramon, qui est notre grand organisateur technique que, que je salue, euh, vient, de, vient de se connecter, donc je pense que pour l'instant tout se passe correctement. Nous attendons euh, euh, la, la venue de, euh, des personnes inscrites qui euh, ne devraient plus trop tarder. De toute façon, à, à, à 11h35, euh, nous commencerons et puis, euh, comme on dit, le fait de démarrer va, va inciter les retardataires à se connecter. Voilà, donc je salue tous les gens qui sont déjà connectés, donc... Euh, euh, donc, euh, je, je vais, on va prendre le temps de, de lire les noms. Hein. Donc, euh, bonjour, Julien Briot. Bonjour, Christine Choquet. Euh, bonjour, Mélama Koulibaly. Euh, bonjour, François Duport. Bonjour, Muriel Fayol. Alors, euh, je crois que derrière le, le doux libellé Open Education Global francophone, il s'agit de, de Périne, enfin, peut-être que je serais démenti, mais Périne de côte le qui est l'organisatrice de la conférence, Bonjour à, à Lucie Guilbou, bonjour à Edia Mairé, bonjour à, donc à Romuald, bonjour à Pascal Romon euh, de l'Université Gustave Eiffel, bonjour Christine Rusterucci, bonjour euh, Sally Sally, bonjour Cécile de Fiatèque, bonjour euh, Aurélie Le Quéré, Lucas Deltour, voilà, qui sont euh, actuellement connectés. Alors il est quasiment 11h35, je pense que Jacques, si tu en es d'accord, on peut, on, peut euh, on peut commencer cette séance en se, en se présentant. Alors euh, Jacques Dang, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici euh, euh, à l'occasion de cette conférence Voilà une question que tout le monde se pose. Écoutez, j'ai le plaisir d'avoir été convié par Périne et toi, Pascal, à, à participer à cette session. Donc euh, je me réjouis de retrouver l'ensemble des intervenants et des participants. Je salue notamment la présence de nos collègues tunisiens et ivoiriens qui nous font le plaisir de se joindre à nous. Et donc, pour ma part, j'ai la chance de naviguer dans le monde de, du numérique de l'enseignement supérieur sous plusieurs aspects. L'aspect parfois le plus aride, je dirais, sur les normes de l'ISO du côté de l'AFNOR, sur des aspects comme les universités numériques et la production de ressources éducatives libres puisque je suis secrétaire de l'université numérique en économie-gestion, et, et également secrétaire de l'université numérique qui regroupe le, les six UNT. Je suis également membre du comité d'habitation numérique sur un autre versant, donc après le versant université, je suis sur le versant grandes écoles également. Et j'ai la chance de travailler aussi avec des collègues internationaux dans un groupe de travail ICDE-UNESCO sur la recommandation de l'UNESCO pour les ressources éducatives libres avec notamment des universités virtuelles d'Afrique francophone, subsaharienne. Voilà, j'ai été un peu long, mais je te rends la parole. Bien, merci. Donc, Moi, je m'appelle Pascal Barbier. Alors, J'ai une situation qui est un peu atypique ici, parce que je ne, suis, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas chercheur. Donc, on peut se demander quelle est la, la raison pour laquelle je me suis intéressé à... À, à la formation par le numérique à distance. En réalité, je suis un, un cartographe, hein, je, donc je suis un, un ingénieur cartographe euh, qui a commencé sa vie par, euh, le, par parcourir des terrains parfois difficiles d'accès pour, pour faire des cartes. Et les, les cartes sont devenues numériques euh, dans le euh, cours des années 80 et j'ai vécu cette transformation de la cartographie classique à, à la cartographie numérique et les transformations structurelles en termes, en, en, en termes de compétences et en termes d'organisation des établissements qui étaient des éditeurs de cartes. J'ai aussi quand même fait un peu d'enseignement, j'ai fait des en, 12 ans d'enseignement, disons, classique, hein, avec un tableau noir de la créée des étudiants en face, hein, voilà. euh, Donc j'ai enseigné l'analyse programmation à l'école nationale des sciences géographiques, notamment, et les systèmes d'information géographique. Euh, je me suis aussi assez vite intéressé à la formation par le, par le numérique euh, pour euh, assurer un continuum entre la formation initiale et la formation continue. Alors, en réalité, et c'est peut-être un souci hein, que je, en tant qu'élément extérieur du monde universitaire, je trouve à l'université française, c'est qu'on se concentre beaucoup sur la formation initiale, sur la recherche. Mais finalement, ce qui se passe après, c'est-à-dire, la vie des étudiants formés pendant les 40 ans où ils vont être dans, euh, en situation professionnelle et la manière dont les fruits de la recherche passent dans le monde industriel est peut-être moins euh, mise en avant. Et le numérique est, je trouve, un moyen euh, formidable pour pouvoir travailler sur ces sujets et recréer cette continuité qui existe dans la vie des gens. Et on commence par la formation initiale et on poursuit naturellement à travers la formation continue. Donc on va, on va voir que cette, cette approche. Euh, donc, vous l'avez compris, je suis entré dans la formation numérique avec un volet pédagogique, évidemment, comme tout le monde, mais avec un, un, un regard particulier sur la production des documents, hein, sur la production des ressources. C'est le thème euh, de la, du colloque. Euh, et évidemment, ces ressources, elles agissent, elles, elles ne sont utiles que dans un contexte où elles sont utilisées dans des parcours formation. Euh, la finalité d'un prof, j'imagine, n'est hein, pas d'écrire des ressources, euh, mais bien de, euh, de porter ses étudiants hein, vers le haut pour euh, leur transmettre des connaissances, des savoirs, savoir-faire, des compétences, de manière à ce que ceux-ci puissent euh, trouver leur place dans la vie. Et ce que je trouve formidable dans la formation numérique à distance qui s'appuie sur des ressources numériques, c'est qu'on est là euh, doté d'un outil qui n'est pas qu'un outil pédagogique, qui n'est pas qu'un outil technologique, mais qui est un véritable outil politique, pas au sens de la politique politicienne, mais dans le sens où comment nous organisons-nous pour euh, les uns euh, transférer de la compétence, les autres pour acquérir de la compétence, et ainsi avoir une vie qui soit euh, améliorée hein, par ce nouveau dispositif, en, puissant adresse, en pouvant adresser euh, cette, euh, cette nouvelle possibilité à euh, des publics euh, extrêmement variés, bien au-delà de ceux qui peuvent se réunir dans nos locaux, hein, soit des, des publics empêchés, enfin, vous connaissez aussi bien que moi cette terminologie. Donc, le, le problème, de la, le problème de, la, de la ressource numérique, euh, de la ressource numérique utilisée dans des parcours formation, que ce soit en formation initiale ou formation euh, continue, formation tout au long de la vie, ne font sens que dans la mesure où, euh, au final, l'étudiant qui bénéficie de ces parcours formation euh, reçoit en fait un label, hein, qu'on appelle un diplôme, d'une manière générale dans l'enseignement, un diplôme qui euh, est bien compris par l'employeur, derrière, qui va lui permettre de réaliser la bascule vers, euh, entre le passage euh, de son régime d'étudiant à un, un régime euh, en, en activité. Et le problème de la formation et de la labellisation de la formation qui apparaît dans le titre de ce colloque est évidemment un peu pour nous le fil rouge. C'est-à-dire qu'il peut être très facile de produire des ressources éducatives libres, mais on va essayer avec vous, avec Jacques, et puis avec vous, de voir comment finalement un certain nombre de conditions doivent enrober Hein, la production des ressources éducatives libres pour que celles-ci deviennent euh, effectives, hein, utiles, le plus utile possible. Voilà, donc euh, j'ai j'étais, alors moi très long du coup, hein, vous là vous m'en excuserez, j'ai oublié de dire aussi que j'ai euh, été euh, secrétaire euh, de, de la fondation universitaire UNIT, qui est une des fondations, qui est une euh, des unités numériques, euh, numériques thématiques euh, françaises et que euh, entre UNIT donc, l'université numérique des ingénieurs et au neige l'université numérique des, des écoles et universités qui enseignent l'éco-gestion, euh, bah, il y a évidemment une très grande complicité, un très grand, beaucoup d'échanges et beaucoup de, beaucoup de partage euh, d'actions. Voilà. Donc, je suis moi très honoré de, de partager l'écran avec Jacques, qui est, un, qui, est un, qui est un ami et qui j'apprécie énormément. Voilà, donc on va regarder s'il y a des questions sur le chat et, et sur... Euh, donc, pas de questions particulières. Ah. Voilà. Donc, euh, je vois que Mélama Koulibaly entend, euh, pose une question. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par des formations à labelliser Écoutez, donc je, je, prends, je prends bonne note de la question et je vous propose, si, si le, le besoin subsiste, d'y répondre une fois que nous aurons terminé notre présentation. Hein, je pense qu'il y aura une partie de la réponse qui est empaquetée euh, dans, dans la présentation. Donc, je vais tenter euh, de lancer le, le, le PowerPoint qui est en fait donc est un partage de médias. Donc, je vais rechercher. Hop. Et normalement, si tout se passe bien, par miracle, vous devriez... Euh, voir quelque chose qui s'affiche sur euh, votre écran, la place des règles dans le processus d'une formation à labelliser. Est-ce que c'est bien le cas Si quelqu'un peut me répondre positivement ça me, sur le chat. Ça me, voilà, merci. Donc, a priori, euh, Christine et Sally voient, le, voient le, le slide. Donc, nous allons pouvoir, euh, nous allons pouvoir commencer. Alors, nous, nous l'avons euh, intitulé ou plutôt sous-titré, ni le néant, ni le chaos, qui sont évidemment les, les deux extrémités dans lesquelles euh, nous, nous, pouvons, nous pouvons avoir des craintes. Aucune production de ressources éducatives libres, que tout soit verrouillé, que tout soit cadenassé, tout, que tout soit cadenassé ce serait une catastrophe. Ni le chaos, parce qu'avoir euh, une sorte de dépotoir à ressources éducatives libres dans lequel personne n'est capable de retrouver... Euh, ces petits seraient également une issue euh, extrêmement défavorable. Voilà. Donc, Jacques, est-ce que tu veux euh, introduire, euh, peut-être commenter la, le slide suivant voilà. Oui. Voilà. Donc, merci, Pascal. Donc, euh, nous intéressons effectivement à la façon dont on peut intégrer les ressources éducatives libres pour la formation et la reconnaissance des acquis de cette formation. Alors déjà, on peut partir des ressources éducatives libres. Donc, euh, il en existe de nombreuses et de nombreux entrepôts euh, de par le monde. Et je dirais que celui des universités numériques thématiques françaises est déjà important et avec une particularité qui n'est pas nécessairement partagée pas nécessairement de partager, pas nécessairement de partager avec l'ensemble des autres entrepôts, c'est le fait que dans le cas des universités numériques thématiques, ces ressources sont déjà validées par un comité scientifique propre à chacune des universités numériques thématiques. Donc, une fois qu'on a dit cela, on a rappelé cela sur les ressources éducatives libres, on peut avoir plusieurs types de contextes d'utilisation. Donc, une utilisation très simple, de une ou deux ressources éducatives libres qui donnent lieu à la délivrance d'un badge et de micro-certifications. Donc, il y a un certain nombre de, je dirais, de, de projets qui vont dans ce sens. Il y a pas mal d'activités dedans. Donc, je vais vous mettre dans le chat... Euh, quelques initiatives qui sont en cours, euh, mais ça ne va pas être le cœur de notre présentation, mais c'est pour resituer ce qui existe par ailleurs. Donc ça, c'est un mouvement qui est porté au niveau européen et qui est également euh, euh, très académique, mais porté par la Commission européenne. Dans un contexte nord-américain, il, il suscite plus euh, l'adhésion de grosses entreprises, j'en citerai une pour mémoire, euh, qui est LinkedIn, qui s'intéresse énormément à ces, euh, à ces problématiques. Ensuite, euh, nous avons tout, des, tout ce qui est le monde de la formation tout au long de la vie, j'allais dire de la formation continue euh, également. Donc là, il s'agit plutôt d'avoir un ensemble structuré de ressources éducatives libres, d'animation et d'activités qui donne lieu à une certification, c'est-à-dire une reconnaissance, d'un acquis de compétences, que le monde économique, que le monde de l'entreprise euh, est prêt à accepter, à, prêt à reconnaître et après à, à adopter pour la gestion de sa politique de ressources humaines. Et enfin, et c'est là que l'on retrouve le cœur de notre présentation aujourd'hui, c'est pour des formations diplômantes, donc vraiment le, des formations académiques de haut niveau, délivrées par des institutions universitaires reconnues, accréditées. Alors, il a, au fur et à mesure qu'apparaissent ces formations, il se développe bien évidemment d'une fa façon, un marché, de ces formations et un marché de la reconnaissance de ces formations. Donc, des labels apparaissent. Donc, euh, Nous allons vous parler aujourd'hui du label euh, donc, de la conférence des grandes écoles, Label fort Digital, euh, tout en gardant à l'esprit que c'est comme euh, les labels dans le monde des grandes écoles en général. Vous pouvez avoir, euh, si je prends l'école de management, vous avez la reconnaissance par bas d'un diplôme vous avez la reconnaissance par l'UFMD d'un établissement, vous avez la reconnaissance par la CSB. Et puis, soyons, ne l'oublions pas, vous avez la reconnaissance brutale par le marché qui se passe de tout label, qui est celle de la reconnaissance par le volume, par l'attractivité, par des acteurs comme Coursera. Voilà. J'ai fait le tour un petit peu euh, introductif pour vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés à nous centrer sur un des champs euh, de l'utilisation des ressources éducatives libres, celui des diplômes et de leur labellisation. Voilà, et je vais céder la parole à Pascal qui, en toute modestie, n'a pas dit qu'il était l'animateur à un moment de groupe stratégie numérique d'accord. La commission Formation de la Conférence des Grandes Écoles, et qu'à ce titre, il est l'un des pères, si ce n'est le père, du label Faux Digital. Bien, merci Jacques, euh, merci de, de, cette, de cette présentation. alors Je pense que parmi, nos, euh, parmi les personnes qui sont avec nous, tout le monde n'est enfin, pas forcément français, je ne connais pas tout le monde, mais que tout le monde connaît bien la, spécifi, la, spécifi, oh, la spécificité française euh, qui consiste à... à à avoir à, à côté des, du monde universitaire euh, un ensemble d'écoles euh, beaucoup plus thématiques, écoles d'ingénieurs et écoles euh, de management, d'éco-gestion. Hein, euh, ces, ces deux groupes d'école d'ingénieurs et écoles euh, école de management constituent l'essentiel euh, des membres. Hein, euh, du collège école, de la conférence des grandes écoles. Il y a à côté de cela quelques, un collège associations et un côté entreprise dont nous ne, par, nous, dont nous ne parlerons pas. Euh, je crois que... Alors je, je crois que... Voilà, euh, non, il n'y a pas de, pas de question sur le chat. Je crois que la conférence des grandes écoles aujourd'hui euh, regroupe à peu près 220, 220 établissements. Voilà, le chiffre n'est pas, pas exact à l'unité près, mais ça donne, donne une idée. De plus de 200 écoles qui, en étant membres de la conférence des grandes écoles, peuvent prétendre à organiser des enseignements qui sont labellisés par la CGE. Alors, pour ceux qui ne le euh, connaissent pas trop, ne connaissent pas trop le monde des grandes écoles, un, un label, un diplôme labellisé CGE est un, un label qui est extrêmement reconnu dans le monde du, du travail. Donc, un étudiant qui, qui recherche un emploi et qui a un, un master spécialisé ou un master of science, un badge ou un CQC, j'y reviendrai, de, de la CGE, est un, un étudiant qui est en situation extrêmement favorable pour trouver, pour trouver un emploi. Donc, parmi les, les, les labels de la CGE, il y a des labels de formation et un, un label d'établissement qui est le label Fort Digital Grande École. Alors, les quatre labels certifiant les formations, j'avais précisé ici 229 écoles membres, bon, enfin, vous pouvez oublier le, le détail du 29, plus de 200 écoles. Donc, il y a quatre, quatre labels qui, qui appartiennent à la CGE, qui sont les masters spécialisés, les masters of science, les badges et les CQC. Vous pourrez avoir les détails de ces formations en vous rendant sur le site de la CGE, si vous ne les connaissez pas. Donc, L'émergence des, des formations à distance lors des, euh, des dix dernières années, hein, euh, portée par le, le développement du numérique, a, a imposé un travail d'adaptation des modalités d'organisation euh, des formations en ligne en garantissant, et ça c'était très important pour la CGE, le même niveau de qualité qu'en présentiel. Le, le numérique, alors l'émergence euh, des ordinateurs. Euh, en France, date en gros des années 80, hein, le grand public. L'arrivée d'Internet dans les foyers des familles date de la fin des années 90, 97, 98, et il a, il a semblé euh, nécessaire d'attendre un certain nombre d'années pour que le monde de l'enseignement, bien après le monde du commerce, bien après le monde de, de, de, de, de, du jeu, etc., se saisisse des opportunités du numérique et de l'Internet pour pouvoir faire évoluer euh, le service, en quelque sorte, euh, de l'offre d'éducation euh, en ligne. Et c'est justement ce, ce que la CGE a réussi à faire euh, depuis, 2000, euh, depuis 2015, je crois, de, de, de, 2014-2015, pour créer euh, ce euh, label for digital. Donc, c'était cette adaptation de, des modalités de formation présentielle à distance a été conduite effectivement, comme l'a introduit Jacques tout à l'heure, par un groupe de travail, stratégie numérique et formation à distance, qui était un groupe de travail de la commission formation de la CGE, qui a regroupé une quarantaine d'écoles. Donc, ce n'est pas un travail du tout individuel, c'est un travail collectif qui a permis de faire émerger donc, ces euh, caractéristiques. Le label lui-même, qui est un label d'excellence d'établissement, donc ce n'est pas un label de formation, mais un label d'établissement, existe depuis deux ans. Donc, ce, ce, cette habilitation hein, « Fort digital » impose aux établissements qui souhaitent l'obtenir, qui sont candidats, une, une attention rigoureuse aux critères d'éligibilité. Euh, euh, ces critères sont accompagnés, sont aussi surveillés par les experts du comité d'habilitation numérique, dont on, on reparlera tout à l'heure, et euh, les établissements donc attestent d'une transformation numérique de leur formation qui est parfaitement menée et euh, à partir du moment où le label est obtenu les établissements bénéficient des garanties offertes par le label For Digital pour ensuite proposer à la CGE des formations à l'accréditation qui sont elles entièrement à distance. Donc en gros, tant que l'établissement n'a pas le label for, for Digital, il ne peut pas présenter de formation soit entièrement à distance, soit majoritairement à distance au label formation de la CGE, et une fois qu'il l'a obtenu, il peut, opter. Il peut donc euh, je veux dire, monter euh, des formations ou créer des formations entièrement en ligne, et donc ce qui est euh, évidemment quelque chose de très important. Nous y reviendrons, donc je vais peut-être te, te, te laisser, euh, Jacques, euh, présenter le euh, le rôle du, du comité d'habilitation numérique, parce que je crois que tu en fais partie, donc que tu es mieux placé que moi pour en parler. Merci Pascal. Effectivement, j'ai eu le privilège de rejoindre ce comité il y a à peu près un an maintenant. Et donc, c'est un groupe d'experts indépendants qui est assez euh, divers par sa composition. Donc, il y a des représentants, il y en a un bon quart du monde purement universitaire. Il y a également, bien sûr, des représentants euh, des grandes écoles, d'ingénieurs et de management. Il y a également des représentants d'acteurs de la formation professionnelle, comme le CESI. Et il y a également, c'est intéressant de le noter, des représentants du monde de l e tech euh, et notamment l'une qui commence à être bien connue, qui s'occupe de développer l'usage de la blockchain pour euh, la certification des diplômes. Donc voilà, donc ce sont ces 12 membres qui, collégialement, euh, interviennent dans l'instruction de dossiers pour, euh, pour décerner le label euh, « for digital ». Donc, comme le disait Pascal, il y a deux volets dans l'action. Il y a le volet « purement habilitation », qui est sur un dossier spécifique. Hein et le volet d'accompagnement et de conseil auprès des établissements, qui est là plutôt de la dissémination, de l'information, euh, éventuellement de la préparation euh, des établissements, à explorer euh, tout ce qu'implique euh, une candidature à la procédure d'habilitation. Alors la procédure d'habilitation bah, comporte plusieurs éléments, bien évidemment des côtés juridiques, hein, sur... Euh, la façon dont l'établissement lui-même est reconnu ou pas, dont les diplômes, indépendamment du fait qu'ils soient en digital ou à distance, sont reconnus. Euh, il y a des aspects plus sur euh, l'organisation, sur les ressources financières, sur les ressources humaines, et euh, as, toute la capacité en fait de l'établissement à mobiliser euh, ses moyens et ses ressources pour délivrer des formations de qualité au travers du numérique. Donc, les, le comité délègue euh, l'instruction du dossier à deux de ses membres, donc qui euh, font une étude du dossier préalable, qu'ils partagent avec leurs collègues. Ils vont ensuite faire une mission euh, d'audit sur le site de l'établissement, qui dure plusieurs jours dans laquelle il rencontre l'ensemble des intervenants, depuis la gouvernance de l'établissement jusqu'aux acteurs opérationnels qui délivrent les, les enseignements, les enseignants. Et à la suite de cela, il est remis un rapport complet avec des observations, des recommandations, des pistes d'amélioration. Et derrière tout cela, le comité se réunit pour collégialement finaliser un avis un avis qu'il transmettent donc à la commission à et à délégation générale de la CGE. Donc, le comité d'habilitation numérique instruit le dossier, formule une recommandation, mais c'est la CGE dans son ensemble qui décerne euh, ce label. Voilà, très rapidement décrit euh, le rôle dans cette démarche du comité d'habilitation numérique. Merci. Merci Jacques. On va passer donc au, au slide suivant. Alors je regarde sur le chat, il y a un petit point rouge, donc il n'y a pas vraiment de, euh, de questions. Euh, c'est Romuald qui nous rappelle que vous pouvez vous rendre dans le panneau questions pour poser des questions et pour voilà, etc. Euh, Il y a une question tout de même de Pascal. Ah, une nouvelle question. Ah. Est ce qu'une instance comme le CHN alors question de Pascal Roman que chacun peut lire, d'ailleurs je crois en cliquant sur la rubrique question est ce qu'une instance comme le CHN euh, passerait à l'échelle de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est beaucoup plus hétérogène que le monde des écoles et comment? Il va ces questions, je pense qu'on pourra y, y répondre effectivement au terme de la présentation. Et oui, je, je, je, je, je, je, je, oui, je n'ai pas non plus moi-même de, de réponse oui ou non euh, à apporter parce que comme cela a chaud, euh, par rapport à cette question, je pense que le CHN est extrêmement calibré sur une structure comme la CGE qui est une structure quand même relativement fermée et de, de petite taille par rapport au monde universitaire. Toutefois... Je pense que des principes sur lesquels, d'ailleurs, on va, on va venir, voilà, euh, qui sont pris en charge par, la, par le CHN, sont des principes suffisamment généraux pour être, euh, pour être retenus par une, par une structure, euh, donc il faudrait trouver un nom, etc., et qui viendraient euh, valider, habiliter, en quelque sorte, les universités à dispenser des formations entièrement à distance, en, en garantissant que la qualité de cette formation et est absolument, euh, absolument garantie et notamment si vous regardez le slide qui est affiché là euh, actuellement sur, sur mon écran qui doit l'être aussi sur le, le vôtre, la dernière ligne me semble importante, euh, je la lis, l'école est garante de la continuité du service de formation qu'elle met en place. Voilà. Je, je compléterai juste le propos de Pascal en disant que dans le monde de, de l'ESR euh, universitaire plus largement, je dirais que ce qui vient spontanément à l'esprit, mais ça sera l'objet de, de, de la discussion que nous aurons après, le HCRS est probablement l'instance qui apparaît comme légitime pour euh, avoir un volet de reconnaissance sur le numérique. Mais je crois que c'est un débat qu'on peut avoir euh, tout à l'heure. D'accord, donc Pascal, on, on note la question, on y reviendra tout à l'heure. J'essaie je, je, de poursuivre la présentation sur le, la manière dont les, les établissements euh, doivent vivre leur aventure numérique, en quelque sorte. Donc, euh, en, en demandant l'accréditation, enfin le, le label for Digital à la CGE, l'école doit apporter la preuve de son expérience de réalisation d'enseignement à distance, euh, venant démontrer la, la formalisation et le développement d'une stratégie de formation numérique, en impliquant un ensemble d'acteurs, les apprenants, les tuteurs, les responsables de formation, des outils techniques, des outils pédagogiques, des outils de partage, des plateformes, et également du savoir-faire. Alors, évidemment, les ressources éducatives libres qui sont au cœur de, du colloque euh, sont également au cœur du dispositif formation à distance, au cœur du dispositif formation numérique, mais naturellement, ne fonctionnent pas toutes seules. Et il faut évidemment qu'il y ait une adhésion, notamment, euh, de, des enseignants et de la direction de l'école pour que euh, l'ensemble fonctionne. Ça, c'est quelque chose de, de tout à fait essentiel. Ensuite, une fois que, que l'école est organisée, une fois que l'école que a fait la preuve qu'un certain nombre d'expériences euh, par le numérique ont fonctionné, que les étudiants, euh, une des spécificités des écoles par rapport à l'université, c'est quand même de demander l'avis des étudiants. Hein. Je pense de manière un peu plus fréquente que l'université, donc à partir du moment où, le, où les critères de retour satisfaction des étudiants sont, sont bons, etc., eh bien l'école, me semble-t-il, est en mesure hein, de pouvoir taper, toquer à la porte euh, du label Fort Digital. Donc l'école est responsable, c'est ce qui est indiqué dans le slide, de la maîtrise d'ouvrage en termes de gestion et de contrôle. Elle est garante de la cohérence des parcours et de l'excellence pédagogique qu'elle produise toute ou partie des dix programmes. Ça veut dire que, on va y revenir ensuite, on va, on va, on va aborder le sujet, euh, qu'elles produisent toute ou partie des dix programmes, ça veut dire qu'une euh, partie des programmes euh, peuvent être construits, y compris au niveau des ressources, et distribués par des enseignants de l'école, mais une partie des programmes peuvent faire l'objet d'acquisitions externes et peuvent s'appuyer sur des ressources qui sont des ressources achetées. Dès lors qu'il y a une garantie de continuité, de la formation, a priori, euh, il n'y a pas d'obligation euh, qui est posée par la CGE sur le fait que la, la, la formation euh, qui va suivre l'habilitation Fort Digital soit constituée uniquement avec des ressources éducatives libres. Hein, voilà. Donc je crois que dans nos participants, j'ai noté la, la présence. Tout à l'heure, je reviens sur ma colonne participant de quelqu'un, euh, c'est JB Maurice, donc c'est peut-être Jean-Baptiste Maurice, je ne, pas, je ne suis pas tout à fait sûr, de, de la euh, Brest Business School. Eh bien, euh, Brest Business School, qui est une qui est une école de, de commerce qui et de management euh, qui s'intéresse au label Fort Digital, à mon avis, a, a tout à fait euh, la légitimité dès lors que l'expérience sera... Euh, sera actée, hein, l'expérience du numérique sera actée par la CGE, pour pouvoir devenir une école qui euh, pourra toquer à la porte du label euh, Fort Digital. Je, on, on y reviendra tout à l'heure, je poursuis la présentation. Alors, le règlement de l'habitation est un, est un peu long, hein, il n'est pas, euh, pas très communiquant, donc euh, je, je vous ai juste laissé la possibilité euh, d'y accéder, vous le trouverez sur le site de la Conférence des Grandes Écoles, ou en cliquant sur, sur le « ici » là. Et évidemment, ce règlement d'habilitation ne néglige pas la place des ressources dans le processus formation et donc d'accréditation. Donc le document précise les obligations des établissements, hein, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, sur les ressources pédagogiques, dans le chapitre « Grand B, Habilitation d'une école » les critères d'habilitation à délivrer des formations à distance, il est indiqué dans la rubrique « Maîtrise de l'écosystème réglementaire, technique et métier de la formation numérique à distance », l'engagement suivant, qui est donc très important. L'école s'engage sur la responsabilité et la maîtrise, contrôle, management des ressources utilisées pour la formation à distance. Ce qui est expliqué, euh, ce qui est explicité un peu, un peu plus loin, elle doit pouvoir décrire les processus de production D'acquisition des contenus, éventuellement d'acquisition externe de ces contenus, des processus juridiques associés pour, pour délivrer euh, des, euh, des droits patrimoniaux sur ces ressources, contrat de prestation, contrat de cession de droits. Euh, ce volet paraît très formel, mais les universités numériques, que ce soit ONEGE, que ce soit UNIT, que ce soit nos collègues d'autres universités numériques ou l'université numérique elle-même, euh, accompagne les établissements qui veulent s'intéresser à ces aspects-là en fournissant des méthodes, en fournissant des, euh, des méthodes qui sont euh, des formulaires, euh, qui permettent justement de respecter euh, la juridiction française pour pouvoir euh, assurer que l'établissement a la maîtrise des ressources utilisées dans la formation. Donc le, le centre d'habilitation numérique, ça a été euh, évoqué tout à l'heure peut-être par Jacques de la CGE comporte des juristes hein, qui euh, vérifient la réalité de cette obligation, notamment lors du, du processus in situ, parce qu'il y a une audite à l'intérieur de l'école. Donc, la ressource est vraiment au cœur, et la qualité des ressources utilisées par les, par les établissements dans des processus de formation, la manière dont cette, ces ressources sont produites elles sont gérées, mises à jour, archivées, font partie des critères d'attribution du label. Alors, est-ce que cela a un impact sur l'organisation des établissements pour entrer dans la formation à distance ou pas On a plutôt tendance à dire que oui. C'est-à-dire que les, euh, les, les, les universités, hein, les écoles d'ingénieurs ne sont pas des structures qui permettent euh, qui sont pas des, ne sont pas des structures qui sont des éditeurs de ressources numériques. Euh, donc, c'est un sujet qu'il faut prendre en main. C'est pourquoi cette présentation, alors je vais revenir sur le slide qui est absolument illisible, ne vous en faites pas, je vais corriger le tir un petit peu plus tard. Le, les, les établissements qui veulent rentrer dans de la formation à distance du numérique doivent faire un effort, doivent faire une adaptation de leur organisation pour que la production, l'archivage, le stockage, euh, la mise à jour des ressources numériques soient assurées en interne. Voilà, et soient maîtrisées. Donc, ce petit zoom, c'est simplement, euh, qui est illisible, mais on va, on va euh, tout à l'heure euh, avoir quelque chose de plus lisible sur la partie euh, entourée par l'ellipse rouge, euh, sont les, les six boîtes qui constituent euh, les étapes de construction d'un parcours formation entièrement à distance. Et euh, en haut à droite, en haut à gauche, excusez-moi, en haut à gauche, il y a analyser le marché, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que le marché attend, euh, quelles euh, compétences faut-il euh, euh, exiger de cette formation. Et tout à fait en bas à droite, il y a exécuter la formation. C'est-à-dire que l'exécution de la formation, la réalisation même de la formation, n'est qu'une boîte parmi d'autres. Et toutes les boîtes euh, entre les deux, entre le, la définition du pourquoi euh, va-t-on et... Euh, construire une formation et euh, l'exécution, eh bien, sont des boîtes qui vont permettre de préparer hein, cette formation. Et parmi ces quatre boîtes, il y en a une qui est euh, euh, maîtriser les ressources. Donc, c est, c est, euh, ce, ce, je ne sais pas si vous connaissez cette, cet outil de modélisation de processus qui s'appelle euh, SADT, a été réalisé en, en 2015, donc il n'est pas très récent. Mais euh, évidemment, déjà en 2015, la maîtrise des ressources était quelque chose de tout à fait essentiel. Donc, je vais essayer de... Euh, de je ne sais pas si on peut faire une surimposition de médias, de voir si je pourrais voilà, choisir ce média. Voilà. Donc, je pense que maintenant, vous voyez un zoom. Euh, je vais vérifier par le chat que vous me dites que vous voyez bien le zoom. Euh, euh, Normalement, vous devriez avoir, voilà, bon, merci, merci Amadou, euh, maîtriser les ressources. Donc, la maîtrise des ressources, le, le principe de, de SADT, on ne va pas, on va pas euh, faire encore de SADT ici, mais euh, chaque, chaque rectangle est un moteur euh, qui est caractérisé par un verbe d'action. Euh, en entrée à gauche, il y a ce que le moteur va consommer. Euh, à droite, c'est ce qu'il va produire. En haut, les flèches, ce sont des contraintes et en bas, ce sont des mécanismes. Donc, d'ailleurs, ce n'est toujours pas très lisible, même si j'ai fait un petit zoom là. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu voit rentrer à gauche euh, Eh bien, on voit rentrer des ressources éducatives libres existantes. C'est un texte qui est tout à fait sur la gauche du dessin. Donc, dans la maîtrise des ressources éducatives pour construire une formation en ligne, pour pouvoir avoir un label CGE, eh bien, on envisageait bien sûr en 2015 de s'appuyer sur des ressources éducatives libres existantes. Évidemment, c'était très vrai en 2015, ça doit l'être encore aujourd'hui, il est probable que quand vous construisez une nouvelle formation, vous n'allez pas trouver euh, toutes les ressources dont vous avez besoin. Il ne faut pas craindre d'avoir une partie des enseignements qui s'appuient sur des ressources éducatives libres et puis d'avoir à créer vous-même vos ressources éducatives libres, quand je dis vous-même que ce soit école ou que ce soit un enseignant qui soit en charge d'un module de formation. Donc, pour ça, il faut avoir des compétences rédactionnelles. Donc, les compétences rédactionnelles, eh bien, euh, on les crée en formant euh, ces enseignants à, à, à la formation à distance et à la rédaction de, euh, de documents, euh, de fichiers, en quelque sorte, numériques qui vont devenir des ressources éducatives libres. Ces fichiers peuvent être des fichiers texte, ils peuvent être des fichiers vidéo, peuvent être des fichiers son, hein, toutes, sortes de, toutes sortes de fichiers. Mais euh, il, il existe un certain nombre de règles qui vont permettre une édition maligne, quelle que soit la, la source euh, du fichier en question, notamment texte ou vidéo, de manière à euh, construire des ressources qui non seulement vont être libres, mais surtout qui vont être pérennes, et dont la mise à jour va être euh, le, le plus euh, facilitée. Possible. En contrainte, en mécanisme, on a bien sûr des, des tuteurs, des auteurs de ressources. On a des outils d'édition, par exemple des chaînes éditoriales, si on souhaite, si on souhaite faire des cours textuels ou, ou encore des formats vidéo libres, etc. Et en contrainte, il y a évidemment. Alors, on ne le voit pas très très bien ici, mais la liste, enfin, la, la commande, hein, c'est-à-dire que ne va pas faire n'importe quoi comme ressources éduc éducatives libres ou sélectionner n'importe quoi comme ressources éducatives libres, mais celles qui sont en fait issues de la conception de la formation, hein, qui vont correspondre à la conception de la formation. On va avoir également euh, une contrainte de pédagogie et de technique qui va contraindre euh, cette formation. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais la première formation à distance euh, un peu massif que j'ai produite, c'est euh, le master 2 euh, informatique appliqué au système d'information géographique de l'université de Douala au Cameroun. Et donc, cette conception, elle a été réalisée, la première session a eu lieu en 2009, et on a conçu la formation en 2007-2008. Évidemment, en 2007-2008, l'idée d'envoyer des vidéos à des étudiants qui se trouvaient sur le continent africain euh, ne faisait pas sens. Donc, on a conçu une formation où il n'y avait pas de vidéos. Aujourd'hui, les choses ont changé, ça veut dire que dire, la technique a beaucoup évolué, ça veut dire que les contraintes pédagogiques et techniques vont avoir, évidemment, vont peser d'une contrainte sur les ressources pédagogiques que vous souhaitez utiliser dans une formation. Et puis, en sortie sur la droite, côté droit, on ne le voit pas très bien, mais ce sont des ressources nouvelles. Des ressources nouvelles, celles que vous avez pu produire, hein, des ressources éducatives libres nouvelles que vous avez pu produire pour pour votre formation et on y ajoute en dessous, vous le voyez pas très bien, je vous prie de m'en excuser, l'homme, hein, donc learning object metadata, qui sont en fait des métadonnées descriptives de ces ressources éducatives libres, justement pour éviter le chaos. Voilà. Donc chaque formation montée doit apporter sa contribution sur des nouvelles, sur des nouvelles euh, ressources éducatives libres, donc éviter le néant, mais doit les produire en évitant le chaos, donc en les euh, caractérisant par des ressources l'homme. Voilà, je vais essayer de refermer cette, euh, cette, euh, ce slide. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'il y a une question qui est posée. Je vais voir. Alors, euh, D'accord. Donc, Jacques y avait répondu. Donc, je vais revenir à mon slide précédent. Donc, je pense qu'il faut que je repartage le média précédent. Choisir ce média. Vous excuserez mes petits attonnements. Et je vais donc repasser au slide où nous en étions, c'est-à-dire le schéma HBDS complet, hein. Euh, voilà, qui n'est euh, qui qui, qui pas très communicant j'en conviens. Mais j'avais quand même souhaité euh, vous présenter ce, ce document qui est un document témoin d'il y a cinq ans et qui, effectivement, intégrait bien les ressources éducatives libres dans un processus formation. Je précise que les formations de la Conférence des grandes écoles sont des formations vendues, hein, c'est-à-dire que les étudiants, euh, les étudiants qui s'inscrivent à ces formations payent des droits de scolarité qui sont même d'ailleurs des, des, des droits de scolarité un peu élevé, on peut, on peut le regretter. Bon, euh, Tout à l'heure dans la, dans, la, dans la conférence, hein, euh, euh, c'est Jérémy euh, euh, Lachal qui avait euh, euh, introduit euh, la notion de euh, les creative commons associés à, à chaque ressource éducative libre euh, peuvent être en non-commercial, en NC, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les réutiliser dans un parcours dans un parcours commercialisé. Hein, donc là, en l'occurrence, voilà, il faut des ressources éducatives libres qui soient justes et ça. Euh, on ne peut pas utiliser dans un parcours de formation, conférence des grandes écoles, des ressources éduc éducatives libres qui seraient en Creative Commons euh, non commercial. Je, je vais vous renvoyer vers des conférences dédiées si ça vous intéresse, c'est Creative Commons. Cette conférence globale est très riche et il y a beaucoup de, de Zoom qui vont être apportés sur des, des points de, de, détail, de détail, mais très importants néanmoins. Alors, euh, la maîtrise des ressources pédagogiques change le, le paradigme des parcours à distance et l'utilisation des ressources éducatives libres. Parce que, dans, en formation classique, dans une salle ou dans un amphi, je vous l'ai dit en introduction, je ne suis pas moi-même un, un, un expert, mais j'ai fait 12 années d'enseignement, euh, en général, on... On définissait un, un, un parcours formation, et puis ensuite, en tant qu'enseignant, j'ai été extrêmement libre de pouvoir choisir les ressources que je voulais utiliser, créer des exercices, des corriger, faire des annales, etc. Avec très très peu de, de contraintes. Donc, les, euh, sur un parcours euh, entièrement à distance, comme celui qui, qui, qui serait issu euh, du schéma CDT précédent, euh, vous imaginez que les objectifs d'apprentissage et des compétences sont fixés par l'autorité organisatrice, donc pour nous, par l'école, hein, à partir de, de la maquette de formation. Et les moyens de la pédagogie, eux, sont laissés évidemment à l'enseignant. L'école euh, vient en, en appui, bien sûr, à travers l'accès à une bibliothèque, des vidéoprojecteurs, des, des photocopieurs en classique. Les modalités de l'édition numérique ne font pas partie des gènes de l'université ou des grandes écoles, car c'est un métier à part entière. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que, euh, C'est pourquoi j'avais souhaité que cette présentation soit labellisée pour les, euh, pour les, les organisateurs de formation. Euh, souvent, dans nos écoles, on, on a des bibliothèques, et je dirais même toujours, des bibliothèques dans lesquelles on peut aller piocher euh, les manuels qui ont été utilisés ou les livres qui ont été utilisés pour enseigner les sciences, les maths, la, la chimie, il y a 50 ans, il y a 40 ans, 30 ans, etc. Et ce qu'on constate... Ce que j'ai constaté, alors je ne sais pas si c'est vrai partout, c'est que dès lors que les enseignements basculent vers le numérique, dès lors que l'enseignant n'utilise plus dans ses cours en salle un, un, un livre, mais va commencer à utiliser des ressources numériques qu'il a lui-même produites, eh bien, ces ressources ne, sont pas, ne font pas l'objet de dépôts à la bibliothèque, de l'école, et donc, en quelque sorte, disparaissent. Et donc, ça, c'est un, un, un vrai sujet, parce que d'une part, évidemment, ces ressources restent un peu dans, le, dans les tiroirs de l'enseignant, elles ne sont pas cataloguées, donc personne n'est capable à l'extérieur de savoir que ces ressources existent, elles ne sont donc pas réutilisées, pas partagées, souvent pas mises à jour, et notamment après le départ à la retraite ou le départ sur un autre poste de l'enseignant en question. Et donc c'est une perte en ligne, une perte de connaissances qui est extrêmement dommage. Donc il faut que les écoles, il faut que les universités, écoles pour la CGE, universités pour répondre à au questionnement que Pascal Romand ou tous les ingénieurs, les V.P. numériques des universités peuvent se poser, deviennent des éditeurs numériques de ressources pédagogiques. Et ça, c'est évidemment euh, une, euh, un changement de paradigme par rapport, me semble-t-il hein, en tout cas, par rapport à l'enseignement classique. Alors, du papier au fichier. Euh, le passage du, du papier, donc du, du livre, hein, euh, que j'évoquais tout à l'heure, au, au fichier numérique, que ce soit un fichier texte ou un fichier vidéo ou un fichier son, mais en lumière des, des étapes nouvelles pour l'enseignant. Alors, j'ai essayé d'en lister un nombre qui ne soit pas trop, pas, pas trop important. On pourrait détailler encore, hein, rentrer à l'intérieur de, de ce saucissonnage des activités qui, sont, euh, qui deviennent celles de l'enseignant. Et j'ai mis, euh, vous voyez peut-être des, des blocs bleus là, donc euh, sur, euh, sur certains de ces items, des conseils de conférence qui vont pouvoir zoomer, hein, voilà, qui vont pouvoir zoomer sur, sur le sujet. Alors, un enseignant qui, qui va démarrer une formation à distance, alors je suis désolé pour ceux qui ont déjà une, une habitude et qui sont rompus à l'exercice, mais va devoir, une fois qu'il a le cahier des charges, n'oubliez hein, pas le, la, la commande d'en haut de la boîte Maîtriser les ressources rechercher les ressources libres existantes qui peuvent correspondre à son souhait euh, d'enseignement. Donc ça, je vous invite à aller à l'Agora, je crée, je trouve et je partage des ressources éducatives libres qui aura lieu cet après-midi à 14h hein, dans le cadre de notre euh, forum global. Il doit, euh, une, une fois qu'il qu a trouvé des ressources éducatives libres, bah, il fait la soustraction entre ce dont il a besoin et ce dont il dispose. Et puis, euh, bah, ce, ce dont il ne dispose pas, il faut soit aller l'acquérir, et donc là, ça demande un investissement de la part de l'école, c'est possible, ou il doit l'écrire, il doit rédiger, faire des rédactions de, rédaction de cours. Donc pour ça, il faut maîtriser les outils de production des fichiers. Donc là, il y a un peu d'expertise, c'est là où euh, la formation euh, des formateurs euh, peut être aussi très importante, parce qu'une ressource bien produite va derrière faciliter la pédagogie qu'on peut mettre en place avec la ressource, évidemment. Il faut que dans ses compétences, hein, voilà, il puisse choisir les modalités d'édition. Donc il faut, euh, il y a un conseil qu'on peut donner à ce, ni ce niveau-là, c'est que l'édition doit être produite le plus possible avec des formats ouverts. Des formats ouverts, c'est-à-dire que l'idée de construire une ressource pédagogique avec les outils qui seraient des outils fermés qui seraient proposés par une LMS, par une plateforme d'enseignement, sont en général de mauvaises idées parce que votre ressource peut-être que dans 50 ans elle sera toujours utilisée mais il y a une chose qui est sûre c'est que dans 50 ans vos successeurs n'utiliseront plus la LMS que vous utilisez, la Learning Management System, enfin donc la, la plateforme d'enseignement que vous utilisez aujourd'hui. Et donc il faut bien voir que dans, la, dans le binôme plateforme d'enseignement ressources, c'est la ressource qui est la plus importante et ce n'est pas, ce pas, la, euh, ce pas la, la technologie qui est euh, en dessous. Donc, que ce soit des ressources vidéo, que ce soit des ressources textuelles, il faut que euh, celles-ci soient produites euh, en général avec des formats ouverts, qui soient donc réinjectables facilement dans des plateformes que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Il faut bien sûr veiller à la construction, à la sauvegarde des fichiers, la mise à jour euh, des fichiers est aussi très importante. cest à dire que, j'ai en introduction, alors je regarde un peu le temps qui passe, je suis assez bavard, en introduction, euh, j'ai dit que j'étais cartographe et euh, l'édition cartographique numérique a commencé dans, au milieu des années 80. La première euh, dalle cartographique numérique livrée par l'IGN euh, date de 86 et c'était un travail colossal de produire cette base de données euh, qui correspondait à, à une feuille aux 50, 50 millièmes. Et euh, cette construction, elle avait été faite n'importe comment, c'est-à-dire que on avait su la faire, mais on ne savait pas la mettre à jour. C'est-à-dire que la mise à jour nécessitait quoi Nécessitait une, une refonte complète du document, et donc un réinvestissement en, en termes de, terme de coûts, c'est absolument insupportable. Donc, un, euh, un document numérique eh bien euh, qu'on ne sait pas mettre à jour est un document numérique qu'on ne doit pas faire, pratiquement, sauf exception, il y a toujours des exceptions, mais il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire que globalement, quand vous produisez un document numérique, vous devez veiller à, à, sa, à sa longévité et à sa mise à jour. Alors quand je dis de longévité, par exemple dans une vidéo, évitez de mettre dans une vidéo des informations qui vont être caduques au bout de quelques, quelques semaines ou de quelques mois. Mais par exemple, associez votre vidéo à un document textuel très facile à mettre à jour et dans la vidéo, vous annoncez que vous ne donnez pas les chiffres en direct dans la vidéo, mais que les étudiants pourront voir les données dans un fichier textuel associé. C'est très simple et ça permet une longévité à votre vidéo incroyable. Les documents qui sont à mettre à jour euh, textuels, il faut les produire avec des chaînes éditoriales qui permettent d'aller modifier euh, cette ressource de manière euh, très fine et faire de la multiplication derrière. Donc là, vous aurez aussi des, euh, des choses qui vont euh, pouvoir euh, faciliter Édition de documents. Il faut archiver les fichiers, donc ça il faut veiller à la patrimonialité, j'en ai dit un mot tout à l'heure, il faut vraiment veiller à ce que les fichiers que vous utilisez dans vos cours soient des fichiers qui soient déposés au sein de votre bibliothèque, au sein, de, de, au sein des UNT, il y a énormément de solutions pour déposer vos fichiers, euh, donc vos ressources, vos ressources éducatives libres, et euh, donc euh, faites-le, euh, ça, euh, ça ne vous coûtera pas un gros effort, mais ça sera un grand apport pour, pour vos collègues. Il faut penser aussi à la co-construction. On n'est pas obligé de faire forcément une ressource seule. On peut, la, on peut la partager à deux à trois. Si on la fait à deux, évidemment, ça ne représente plus que 50% du, du travail à faire chacun. Et il faut évidemment cataloguer les ressources. Donc, le catalogage des ressources, je vous invite à regarder, indexer ces contenus numériques pour bien les partager. Ça sera demain à 14h également, donc l'objet d'une autre, autre présentation. Et il faut diffuser les métadonnées, donc ça, c'est la communication Internet. Donc ça, ça se fait également par des outils que les universités numériques proposent et encore bien d'autres bien d'autres structures. Et il faut gérer les droits patrimoniaux. Donc là, c'est un sujet de droit. Là, nous avons une conférence, « Quelle licence Creative Commons pour l'usage que j'envisage ?» qui aura lieu, cette, euh, qui aura lieu euh, cet après-midi à 15h30. Donc, certaines de ces étapes existaient auparavant hein, dans l'enseignement, le, dans disons, classique, basique, mais le fait de les réaliser de manière euh, obligatoire euh, les rend euh, plus, plus contraignantes et euh, produit un enseignement plus, euh, plus professionnel. Est-ce que Jacques, tu as des choses à, à compléter Sûrement beaucoup, mais euh, non, c'est bon. Bon, on arrive vers le terme de, de la présentation, donc sans organisation, le numérique peut conduire au, au chaos dans l'enseignement. Le, le rôle des dirigeants d'établissement est absolument, est absolument primordial, je pense que sans organisation en amont, euh, le, les, les enseignants sont, sont, sont, sont démunis. Hein. Donc, le, le rôle des dirigeants d'établissement, établissement d'école, mais aussi des VP numériques, des, des, des présidents d'université, est de comprendre l'enjeu des, des ressources éducatives libres dans les processus de formation numérique. Ça, Si cette étape-là euh, n'est pas accomplie, je crois que rien n'est possible derrière. Il faut aussi fixer des règles adaptées dans l'établissement, adaptées aux modalités, aux moyens que le chef d'établissement, que le dirigeant d'établissement peut euh, proposer à euh, ces ce, enseignants. Il faut euh, investir euh, en formation, en moyens humains, dans les nouveaux métiers, les nouveaux métiers qui vont aider les enseignants à produire des ressources avec les canons que j'ai listés précédemment. Mais je pense que cette... Euh, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il existe encore des universités sans vice-président numérique, je ne crois pas. On a vu qu'il y avait même des vice-présidents euh, ressources. Donc, euh, ce travail est en cours de, de cristallisation et devient une réalité euh, incontournable dans nos, dans nos organisations. En organisant la traçabilité des ressources utilisées dans les formations, ça c'est très important. Et euh, j'ajoute aussi, je ne l'ai pas écrit, parce que je manquais un petit peu de place, mais ça me semble aussi important, de, de demander de faire des évaluations des ressources par les étudiants de manière à ce que l'avis des étudiants puisse peser sur les ressources utilisées dans les parcours formation. L'avis voilà. des étudiants, l'avis des utilisateurs compte dans l'enseignement numérique. Le rôle des enseignants est aussi évidemment primordial hein, parce qu'il faut éviter de, de produire de la ressource jetable et essayer de favoriser la co-construction. Il faut essayer d'être le plus flemmard possible, hein, essayer de de faire de la qualité en, en, en transpirant le, le moins possible, évidemment, donc en partageant. Ça me semble tout à fait, tout à fait important. L'union fait la force, donc c'est vrai aussi dans la production des ressources éducatives libres, en s'interdisant de refaire ce qui existe déjà et qui est disponible, euh, parce que ça, c'est un, un pied de nez au travail réalisé par les, par les collègues antérieurement, et en facilitant la réutilisation des ressources éducatives libres par le catalogage, et la mise en ligne en open source. Donc en licence, si possible, si possible, Creative Commons, et ça, en évitant le non-commercial. Donc, ce sont des, des choses que j'avais déjà dit. Alors, pour aller plus loin sur le plan pratique, ces fameuses ressources éducatives libres, où sont-elles Alors, il en existe beaucoup. <coughs> beaucoup, beaucoup. Euh, J'ai cité juste quatre, euh, quatre liens. D'ailleurs, un certain nombre de ressources vont se retrouver sur plusieurs liens. Les ressources du NIT. De l'université numérique ingénierie et technologie pour toutes sortes d'enseignements euh, d'ingénierie. Hein, euh, voilà Les ressources Donnage, le site Fun Ressources, qui est un, un, un site un peu récent. Peut-être que Jacques pourra en dire un, un, un mot, hein, parce que les la relation entre l'université numérique et fun se. se se développe, hein, et donc euh, peut-être que Jacques pourra préciser un peu le, ce qui se, se passe au niveau de fun ressources. Et puis, le, le site des 30 000 ressources, même pratiquement 40 000 maintenant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, que vous pourrez trouver euh, à partir de ce lien, hein, en faisant des requêtes. Peut-être Jacques, tu veux dire une petite chose au niveau du site fun ressources Oui, donc euh, je pense que euh, Fun Ressources, euh, c'est un site euh, qui a été euh, développé euh, pendant la, la première phase de confinement. C'était parti d'une initiative euh, un peu différente, qui était l'initiative Je Contribue, qui était un, un Dropbox pour euh, les enseignants, et qui voulaient contribuer des ressources et les partager. Donc, euh, encore une fois, les enseignants et pas nécessairement les établissements depuis la coopération avec la DGCIP du ministère et avec fun a débouché sur le fait que les universités numériques thématiques université numériques ont publié des listes de ressources et les ont associées à des parcours de formation l1 l2 l3 aussi bien pour donc la1 et, et l3 pour les universités que par exemple pour les premières et deuxième années de formation d'ingénieurs donc, euh, à travers ce volet de fin de, de ressources, les établissements peuvent récupérer pour un parcours de formation donnée un ensemble de ressources, les rapatrier dans leur espace numérique de travail propre à leur établissement et ensuite les déployer euh, euh, donc au gré, je veux dire, des, au, au fil des décisions des enseignants des différentes composantes de ces établissements. Voilà, donc j'étais en train de regarder les, les observations, les, les, les questions également. Donc je vois que euh, de nombreux apports ont été euh, ajoutés, hein, par, notamment par, par Cécile, euh, que, je, que je remercie, qui complète euh, les choses et peut-être corrige hein, les choses qui ont été euh, dites ici. Voilà, après... Euh, je Notre... vais peut-être complété un petit peu, de façon un peu provocative, cette session et, où, et essayer de répondre à de des pistes de réflexion sur les questions qui ont été posées. Parce qu'on en était à la, au dernier slide, donc voilà, l'échange. Donc, euh, déjà, on est dans un contexte où euh, le numérique s'est développé fortement euh, ces six derniers mois, pour les raisons que nous connaissons tous, et on peut se poser un certain nombre de questions. Dès lors que la plupart des établissements ont fait cette transition, ou ont fait une, un type de transition vers le numérique, est-ce qu'il y a de la place pour un label Et si oui, lequel Alors j'ai essayé de répondre euh, de façon partielle et partielle à la première question, euh, et de dire euh, c'est justement dans le foisonnement, et c'est un peu dans le contexte des initiatives prises dans l'urgence, euh, certes dans la continuité des réflexions antérieures des établissements, et, et je salue le rôle des, euh, des vice-présidents en charge du numérique dans les universités, euh, je pense qu'il faut pouvoir effectivement distinguer des critères de qualité qui permettent de guider la progression des établissements dans leur stratégie numérique. Et donc je pense que c'est important qu'il y ait euh, un, un label ou une reconnaissance, quelle qu'elle soit je dirais même plus on en voit émerger et le suivi de la conférence des grandes écoles est tout de même un des plus reconnus puisque la conférence des grandes écoles elle a un historique de d'attribution de label qui est tout de même reconnu par euh, à la fois les partenaires académiques des grandes écoles et les partenaires entreprises de ces grandes écoles. Après, on a la question de savoir et de savoir comment on peut étendre ça à d'autres composantes de l'enseignement supérieur euh, français, et notamment l'ESR. Alors, je vais prendre l'exemple d'un autre label qui, euh, qui, qui fait ses tout débuts, donc euh, euh, qui est plus un objet peut-être initialement de recherche. C'est euh, une grille d'analyse qui s'appelle School Digital Maturity System de La L'AFNEJ, c'est la Fondation Nationale pour les études en en gestion, et qui regroupe aussi bien des établissements de type grande école que des établissements de type universitaire. Et donc, au-delà de cette grille d'analyse, ils ont développé un, une esquisse de label qui s'appelle School Going Digital. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur la première phase, donc, la réponse au questionnaire des, euh, lancé par la SNEJ, il y a eu, parmi les répondants, non seulement des grandes écoles, mais également euh, deux universités, euh, je citerai Montpellier et Dauphine, et sur euh, les 35 IAE universitaires, tout de même 22 IAE qui ont répondu. Donc là, on se trouve dans un, un label qui mêle aussi bien formation universitaire que formation de grandes écoles. En revanche, il ne répond pas à la préoccupation d'un passage à l'échelle sur l'ensemble des universités françaises, dans la mesure où ils se limitent à un champ disciplinaire, qui est celui de l'économie-gestion, et probablement plus de la gestion que celui de l'économie. Donc voilà une esquisse de, de pistes de réponse à la préoccupation qui avait été évoquée en début de, au début de ce webinaire, qui était de savoir comment on peut passer à l'échelle dans le monde universitaire et sans se limiter au, au monde des grandes écoles. Merci, merci Jacques. Euh, donc je, je suis en train, alors là, je, je, je, je, je, je, je, je peigne le, finement les, les questions. Donc, euh, euh, donc le, la question de, de M. Daou sur la possibilité d'une école en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, pour bénéficier d'un label CGE. Euh, bon, je crois qu'il y, y a eu la réponse de, de Jacques. Euh, je je n'ai pas en tête et par cœur... La, évidemment, la liste des 220 écoles membres de la CGE, mais je crois savoir qu'il y en a en Afrique. Je suis absolument sûr qu'il y en a en Tunisie, qu'il y en a au Maroc. Je crois que deux ie au Burkina Faso fait partie de la CGE également depuis peu. Donc, en gros, euh, pour répondre à la question, euh, oui, c'est possible dans l'absolu, simplement, il faut s'emparer du dossier. Hein, il faut s'emparer du dossier, avoir des enseignements que, de qualité, que l'on souhaite faire en tant que structure d'enseignement, que l'on veuille faire émerger dans des formats dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple des masters spécialisés ou des masters of science, et pour cela, euh, établir un dossier auprès de la CGE, qui ensuite, naturellement, euh, l'examinera, fera des observations, jusqu'à ce que le processus aboutisse, et des écoles au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, euh, au Burkina, qui ont... Euh, euh, mener ce processus euh, jusqu'au bout euh, peuvent peut-être vous, euh, vous donner des indications euh, sur la manière, les délais, les conditions hein, qui, ont, qui ont été les leurs pour obtenir euh, cette adhésion à la CGE. Et dès qu'on est membre de la CGE, après, on rentre dans des processus tout à fait classiques, hein, les mêmes que toutes, toutes les, les autres écoles. Bon, je regarde les autres questions. Question de Pascal Romand, là sur l'instance comme le CHN. Euh, le passage à l'échelle de l'ESR. Il y a eu une esquisse de, de réponse par, par Jacques Dang en, en parlant de la structure qui pourrait porter cela. Mais je crois que le, le CHN lui-même, Jacques, tu pourras peut-être le confirmer, il est encadré par une charte. C'est-à-dire que le, les membres du CHN, du CHN euh, savent ce qu'ils doivent faire. Mmh. Et, et donc euh, c'est la CGE qui a finalement euh, initié le CHN en, en, en proposant à des experts de participer à, à ce groupe d'audit, de, de d'expertise, en suivant hein, une, euh, un certain nombre de règles qui, qui ont été acceptées. Donc, euh, je ne sais pas si Pascal euh, Romont euh, peut nous, euh, nous, nous répondre sur le, sur le bloc questions. Euh, Est-ce que d'après lui, euh, l'ESR, ou euh, quelqu'un parmi vous, peut préciser si l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui à démarrer une recherche qui permettrait à une structure comme l'HCRS de, de pouvoir jouer ce rôle en disant, voilà le, le rôle de validation des parcours des parcours formation à distance et de validation du numérique. Moi, je, je n'en sais rien. Alors, nous sommes sur un... Sur un système de webinar, c'est-à-dire qu'il n'y a que les deux personnes qui sont sur scène qui peuvent parler, hein. euh, les autres euh, ont une, un rôle de, de public et donc ne peuvent poser que des questions par écrit euh, ou participer au chat, ce qui est un peu frustrant, j'en je, conviens, mais c'est la, la règle qui a été adoptée pour ce colloque. D'accord Alors, je, je lis la réponse de Cécile Sciatec et il faudrait contacter Thierry Couillon. Est-ce euh, que, euh, est que, Jacques, tu, tu connais euh, Je vois que tu as répondu par un sourire, donc est-ce que tu peux commenter ton sourire euh, Thierry Couillon vient d'être nommé président du HCRS et il a quitté donc ses fonctions de, de conseiller enseignement civil et formation auprès de la présidence de la République. D'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, il y avait la question, qu'est-ce qu'on entend par euh, formation labellisée Ah, euh, alors, euh, je ne suis peut-être pas le plus grand spécialiste euh, pour répondre à la question, mais je vais vous, euh, vous livrer... Euh, l'état de ma connaissance. Hein. Euh, quand on est diplômé, hein, quand on est diplômé, un jeune étudiant, et qu'on cherche un emploi, on rédige un CV. Et euh, dans ce CV, on, on indique les diplômes obtenus. Et les diplômes, ils doivent être compris par l'employeur. Hein. Donc Ce qui est très important, en fait, c'est cette relation de compréhension entre l'employeur et, euh, et le candidat pour un emploi. Euh, donc, les formations qui sont non labellisées, c'est-à-dire que si demain, moi, j'ouvre une formation et que je vous dis très bien, vous avez une, une excellente note et je vous donne le diplôme de Pascal Barbier sur, en géomatique, etc., ça ne vaudra à peu près rien. Ce n'est pas une formation labellisée Même je peux vous certifier que vous avez euh, euh, obtenu les notes pour obtenir le, le label de la formation certifiée par Pascal Barbier, ça ne vaudra toujours rien. On distingue les diplômes d'État, les diplômes universitaires, hein, les masters, les, les, etc. Les, les diplômes, les diplômes d'ingénieur, peut-être que les diplômes pour les diplômes des, des écoles de management, Jacques le corrigera, euh, lorsqu'une école délivre un diplôme, elle y est autorisée par une structure externe qui s'appelle la CTI, la commission des titres d'ingénieur, qui inspecte à peu près tous les cinq ans. Chaque établissement regarde pour son, sa formation d'ingénieur le, les recrutements, la qualité des enseignements, la qualité des, des parcours, la manière dont les étudiants s'insèrent dans le milieu professionnel, etc. Donc il y a un audit très fin et si cet audit n'est pas positif, l'école voit son habilitation à délivrer son diplôme d'ingénieur se réduire, passer à trois ans, voire à une seule année voire euh, ne plus pouvoir délivrer du tout son diplôme. Ça veut dire qu'il y a une structure externe, la CTI, la commission des titres d'ingénieur, qui est une structure publique, une, une, une, une, une, une, une structure qui dépend de la, la CDFI, euh, qui va euh, autoriser l'école et donc certifier la qualité du diplôme. Ça veut dire que derrière, lorsque vous, en tant qu'étudiant, vous rentrez dans une école d'ingénieur, et normalement la scolarité dure. dure Trois ans, voire cinq ans sur les post-bac, euh, vous savez que vous allez avoir un diplôme qui a une vraie valeur, qui va vous permettre d'avoir un accès à l'emploi. Parce que la CTI n'est pas la structure qui organise la formation, elle est celle qui la qualifie. Donc il y a une structure qui organise, une structure qui qualifie. La CGE agit un peu de même, c'est une structure qui ne délivre pas, pas elle-même de formation, mais qui va certifier les formations qui sont délivrées par des écoles d'ingénieurs. Et ces formations, celles que je vous ai citées, notamment les masters spécialisés ou les masters of science, sont des formations qui sont un peu à cheval entre la formation initiale et la formation continue. Elles ont dans, euh, dans le dans l'ESR français une très grande valeur en termes de, euh, de, de levier pour l'employabilité des étudiants qui les obtiennent. Parce que là aussi, ce n'est pas l'école qui fait la formation qui la certifie. Donc dès lors qu'une formation est certifiée par un, une instance externe, elle, elle, peut avoir, elle, elle a une valeur qui est bien supérieure de celle qui n'a que, que la valeur de l'instance qui organise. Par exemple, une école d'ingénieurs peut organiser des formations certifiées. Une université peut organiser des DU, des diplômes universitaires. Là, c'est l'école, c'est l'université qui certifie la qualité de cette formation. Et donc, la qualité de la formation, elle, elle n'est pas nulle pour autant, mais elle dépend de la réputation, en quelque sorte, que l'école, que l'université peut avoir dans le domaine de l'enseignement. C'est-à-dire que euh, moi, j'appartiens à une école de géomatique. Hein, donc, la bon, géomatique, si vous ne savez pas ce que c'est, absolument pas grave. Euh, Lorsqu'on fait des formations géomatiques, on a une certaine euh, réputation, une compétence et un diplôme de l'École nationale des sciences géographiques en géomatique est un diplôme, un simple certificat en quelque sorte, est un diplôme qui a une valeur. On ferait euh, des formations en chimie, euh, en, en, euh, en biologie ou, euh, ou en cuisine, évidemment, ça n'aurait aucune valeur, parce qu'on n'est pas euh, on n'est pas spécialiste de la chose. Donc, une formation labellisée, c'est une formation qui a un label. Ce label il fait partie euh, du, du. Il est entouré par. il est encadré par, des, par une charte. Et donc, une formation labellisée est quelque chose qui, est, qui a de la valeur lorsque l'étudiant l'obtient pour pouvoir, pour pouvoir trouver un emploi parce que les entreprises en, en connaissent ce label et, et connaissent la, les compétences en fait, que l'étudiant a pu euh, acquérir euh, en, en faisant l'acquisition de ce diplôme, enfin, en, en obtenant ce diplôme. J'espère avoir à peu près répondu à, à monsieur Koulibaly si certains veulent corriger, il n'y a pas de souci. Effectivement, euh, observation ou, ou remarque de Cécile Ciatek euh, sur les formations labellisées et de la mobilité internationale. On est encore loin d'une reconnaissance euh, parfaite, euh, euh, équitable en gros de la qualité des diplômes dans tous les pays, mais on peut dire que c'est quelque chose qui est, qui est en marche. Il me semble que l'émergence de la formation à distance et numérique va rendre ce, ce sujet encore plus prégnant parce que, euh, évidemment, le, euh, on peut suivre une formation numérique en à, à, à distance de partout. Dans ma petite école, hein, l'École Nationale des Sciences Géographiques, nous, on, nous avons euh, organisé des, des formations de type master spécialisé où, j'en ai dit un mot tout à l'heure, euh, en co-habilitation euh, co avec l'université à Douala, par exemple, nous avons formé plus de 400 étudiants euh, depuis ces dernières années sur des formations soit massivement, soit complètement à distance. Et ces étudiants, ils appartiennent à toutes sortes de pays. Je, je pourrais vous en faire la une cartographie euh, de, du Mexique ou des États-Unis jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, en passant par, le, euh, par la Jordanie, en passant par l'Afghanistan, euh, euh, et évidemment tous les pays européens et euh, tous les pays euh, Afri africains francophones, sans compter qu'il y a une diaspora de la francophonie, donc il y a des gens qui suivent des formations en français dans des pays qui ne sont pas forcément très francophones, mais qui eux sont francophones et qui préfèrent suivre une formation une bonne formation en français à distance plutôt que de, de galérer un peu plus dans une langue qui ne maîtrise peut-être moins bien. Donc on est euh, on est vraiment sur la capacité avec la formation à distance de distribuer des diplômes forts n'importe où dans le monde. Mais évidemment l'enjeu est que il faut que ces diplômes forts euh, labellisés hein, soient reconnus par les employeurs. Et donc là il y a, il y a effectivement un travail qui n'est sans doute pas terminé. Eh bien, merci Cécile, vous, vous partez, ben, il y a déjà eu beaucoup de choses de fait hein, euh, sur la formation des, des enseignants sur la, et sur les financements. Alors, il y a un truc, c'est que dans l'enseignement supérieur, euh, avoir des financements pour monter des formations, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On peut, c'est peut-être un peu provocateur, hein, il n'y a pas que Jacques qui est provocateur, mais on peut accéder à des financements euh, finalement assez facilement. Le plus dur, c'est de bien les utiliser. Voilà. Être en capacité d'utiliser chaque euro de financement public ou de européen, français, régional, etc., pour, euh, pour que cet cette euro soit euh, astucieusement placé dans un parcours formation vraiment utilisé, ça, ça c'est compliqué. Donc, globalement, ce qu'il faut, c'est non seulement des compétences, enfin, ça c'est un point de vue un peu personnel, je ne suis pas prof, mais je suis chef de projet, donc il faut des gens qui sont en capacité de euh, savoir ce qu'ils veulent faire, qui sont en capacité de gérer correctement de l'argent public et qui sont en capacité d'aller au bout d'un processus en livrant, euh, en faisant couler au bout du tuyau des formations qui tournent vraiment avec des vrais étudiants, qui sont vraiment formés et qui, derrière, trouvent de vrais travaux, de vrais, de, de vrais emplois. Ça, c'est vraiment un sujet. Et le, le, il y a une forme de, une forme de, de, de difficulté pour les, les chefs de projet, en quelque sorte, qui n'ont pas de légitimité particulière en matière d'enseignement, de trouver leur place, alors que, globalement, les professeurs et les enseignants qui sont des experts du fond, mais, mais, mais pas des experts du montage des projets et de la consommation des, des crédits publics, par exemple. Euh, il faut qu'on trouve une, une harmonie euh, pour que, euh, collectivement, on puisse améliorer euh, les processus. Oui, les, les délais sont évidemment des sujets, mais quand on gère un projet, il faut, faut s'occuper de, de tout, y compris des délais. Mais évidemment, il y a, je, je partage votre... Votre, votre espoir de, de voir les choses s'améliorer, hein, évidemment, les, mais très vite. Mais je pense que notre, notre année 2020, avec les perturbations liées au COVID liées liées au confinement, vont amener, vont amener des modifications dont il est important que vous vous en pariez le plus vite possible, en, en sachant que l'avenir est, est là, qu'il est possible de monter des bonnes formations à distance. On entend toutes sortes de d'arguments définitifs par des gens qui eux-mêmes n'ont jamais dû faire de formation à distance comme quoi c'était impossible, et moi je vous dis si c'est possible, ça peut tout à fait fonctionner, mais simplement ça demande beaucoup de travail en amont et pas de l'improvisation. Donc c'était le sens de notre, de, notre, de notre petit séminaire avec Jacques pour dire que la ressource est tout à fait essentielle dans un parcours formation à distance par le numérique, Hein, c'est comme la canne blanche de l'aveugle, hein, sans, sans ressources, bah, on n'avance pas, on ne peut rien faire. Mais qu'il euh, y a beaucoup de choses à mettre autour hein, pour que, euh, pour que la, la totalité des conditions soient remplies. Mais c'est possible, on a des exemples, on a des retours d'exemples tout, euh, euh, tout à fait pertinents. Et que si ces conditions sont, sont réunies, eh il y a des gens qui, grâce aux formations que vous montez, que vous allez monter, euh, vont avoir leur vie qui va être améliorée ici, ailleurs, dans le monde de la francophonie. Et, et qu'il n'y a aucune raison de, de douter du de, de succès de, de, de vos futurs, euh, de, de, de projets, de, du, du montage de vos futures formations. Voilà, c'était un petit... Euh, une petite conclusion pour ma part assez positive parce que je pense que globalement ce qui compte au-delà de la technologie c'est l'enthousiasme et il faut avoir il faut avoir foi dans dans son, dans son dans son dans son métier dans son métier dans son de passeur de savoir et utiliser pour cela toutes les modalités tous les moyens qui sont mis à notre disposition par la technologie la technologie ne fait pas tout mais c'est je crois le, ce que les ce que vous êtes capable d'en faire qui va faire la différence, et je suis assez confiant. Est-ce qu'il est qu reste des participants Oui, encore 14 personnes connectées. Donc, euh, voilà, que il est à peu près l'heure, hein, 12h54. Moi, je, ne vais, euh, je, je vais me taire, je crois que c'est un moment que vous attendiez tous, euh, pour pouvoir euh, voir s'il y a des questions qui apparaissent ou euh, sur le chat. Au revoir. Au revoir, euh, M. Daou, au revoir, Mme euh, kosser Jacques, peut-être tu... Non, tu été ravi de, de participer à cette euh à cette présentation et, je, et re, je te rejoins complètement sur cette note d'optimisme sur la capacité du monde de l'ESR et notamment des enseignants et, de leur, et des acteurs autour d'eux, des bibliothécaires, des ingénieurs pédagogiques au sein de leur établissement pour progresser et effectivement affirmer la présence et la qualité de nos formations auprès de nos étudiants Auprès de nos partenaires académiques, en, euh, en, dans la francophonie notamment. Et je pense euh, très fortement à, aux IRC virtuelles euh, africaines avec lesquelles nous avons pu échanger euh, des ressources dans, euh, dans ces derniers mois. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Jacques. Et bien donc je vous propose, euh, en l'absence de questions, ah, il y a encore un petit, euh, un petit point rouge sur le chat. Je vais voir, mais. D'accord. Merci à tous. Je vous souhaite un, une bonne. Une, alors, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas tous dans le même fuseau horaire, mais enfin une bonne euh, bonne appétit pour ceux qui sont en, dans le fuseau horaire de la France. Et puis, euh, bah bonne continuation. Il existe d'autres euh, webinaires. Hein, Romuald nous le rappelle. Euh, voilà, donc vous pouvez vous inscrire sur cet événement. Si certains de vos collègues qui n'ont pas pu assister à la séance, souhaitent pouvoir accéder à cette présentation en vidéo, eh bien c'est possible. Donc, Romuald vous donne les clés de ce petit miracle technologique. Je remercie infiniment Jacques Dang de, de sa participation. Merci à Perrine également pour l'organisation du, du colloque dans sa, dans sa globalité. Merci à, à Romuald, notre, notre expert technique favori. Merci, tu as fait un travail extraordinaire. Je, je te remercie infiniment. Sans toi, rien n'aurait été possible. Et donc, euh, à bientôt et, et, et, et bonne, bonne chance pour euh, vos prochaines constructions. Et je souhaite que un certain nombre d'entre de, vous, euh, membres d'écoles, membres de la CGE, eh bien, euh, puissiez construire le plus vite possible des, des dossiers pour obtenir le label Fort Digital et monter des formations entièrement en ligne pour arroser la terre entière de vos excellentes formations. Je vous remercie. Au revoir.